Les amis j'espère que vous allez bien ici olga bani votre humble consultant de business alors les amis aujourd'hui je vais vous montrer comment faire son retrait dans timex avant de commencer si vous êtes nouveau sur ma chaîne youtube je vais vous inviter à vous abonner surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos Donc, alors, euh, nous n'allons pas trop tarder. Alors, pour faire un retrait, tout d'abord, vous avez à vous connecter dans votre compte Timex. Euh, vous pouvez lancer la traduction en français. Voilà. Donc, j'ai dans mon solde 600 dollars montant disponible pour la demande de retrait. Donc je peux demander le retrait des 600 dollars. C'est ce que je vais faire. Donc, on va aller dans euh, ban compte bancaire retrait. Les amis, sachez que pour faire un retrait à Timex, vous aurez besoin de votre euh, clé financière et aussi vous aurez besoin d'avoir enregistré déjà au préalable votre euh, portefeuille Bitcoin. Si vous n'avez pas encore enregistré votre portefeuille Bitcoin, vous allez juste cliquer sur s'inscrire. Donc, euh, sélectionnez votre portefeuille Bitcoin. si vous n'en avez pas encore un, vous cliquez sur s'inscrire et vous collez votre portefeuille, votre adresse Bitcoin. Voilà. Ici, vous avez l'historique de vos retraits. Donc, vous pouvez voir l'historique de mon retrait sur ce compte-ci. Voilà, l'historique de mon retrait. J'ai déjà fait un retrait de 237 dollars. Ici, maintenant, je vais faire un retrait de 600 dollars. Les frais de retrait dans Timex sont de 6%. C'est assez favorable par rapport à d'autres plateformes. Êtes-vous sûr de vouloir demander le retrait Oui. Donc, demander le retrait, je valide. Bon, mise en garde, je pense que comme j'avais changé la clé financière, il faut que je colle la nouvelle clé financière. Donc, je vais revalider. Parce que jetons ici, les amis, c'est la clé financière. Votre clé financière vous est envoyée par mail. Normalement, ça devrait prendre. Qu'est-ce qui ne va pas 600. Ok. confirmé Ah, oups, désolé. En réalité, c'est ici le problème. pour cela désolé les amis. La valeur, si on vous mettez la valeur et ensuite on dit de confirmer la valeur, donc vous confirmez mmh. le montant en dollars que vous étiez retiré. Oh. En principe, maintenant, je pense que ça va. Mon quoi Mise en garde. Mmh. Donc, le montant, voilà les amis. Si ça prend pas, ça signifie que c'est une histoire de montant. Sachez que à tromper oui, c'est ça. À pétrompe vous ne pouvez pas euh, faire le retrait euh, par jour du montant. -à -dire que vous ne devez pas dépasser le montant euh, des différents packs que vous avez pris. Ça signifie qu'ici, j'ai pas pris un pack de 500. Je j'ai pas pris un pack de supérieur à 500. J'ai pris plusieurs packs sur un même compte. Donc, je vais plutôt essayer 500 dollars. Normalement, je dois pas prendre plus de 500 dollars. Normalement, sur ce compte, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, On voit si ça passe. Sinon, je vais encore réduire le montant. Parce que, voilà. Vous voyez ici, quoi, ça que c'est folie. C'est intéressant parce que, les amis, ce que vous devez savoir, c'est que vous ne pouvez pas retirer plus que. La, le montant euh, plus que la valeur des différents packs que vous avez, ça signifie que si vous avez, voilà, vous voyez là, succès. Ça signifie que si vous avez un pack de plusieurs packs de 500 dollars, vous ne pouvez pas retirer euh, pour chaque pack plus de 500 dollars. Voyez un peu par jour, hein, par jour, vous ne pouvez pas retirer plus de 500 dollars par jour. Donc, ça signifie que si moi je vais retirer encore pour ce pack c'est 100 dollars ce n'est que demain que je peux encore les retirer si je veux retirer plus par par exemple si vous avez un pack de 5000 dollars vous ne pouvez pas retirer plus de 5000 dollars par jour sur ce pack là pour ce pack là donc vous retirez uniquement vous retirez uniquement le, euh, le maximum que vous puissiez retirer par jour c'est équivalent à votre pack voilà c'est un peu ça donc, j'espère que tout le monde a compris comment faire un retrait. Pour faire un retrait, vous faites votre adresse Bitcoin, vous faut votre clé financière. Si vous n'avez pas de clé financière, vous avez tout simplement à cliquer sur demander la clé financière. Je vous l'ai montré l'autre jour. Vous demandez la clé financière ici, jetons. Euh, donc vos informations, cliquez sur jetons. et vous demandez votre clé financière, c'est facile. Euh, et c'est cette clé financière-là que vous allez utiliser pour chacun de vos retraits. Maintenant, comme moi, je peux demander de régénérer une, une nouvelle clé financière par mesure de sécurité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, les amis. Alors je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à vous inscrire dans Timex. Hmm. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, laissez un commentaire, likez et surtout partagez, partagez, partagez pour que tout le monde puisse être au courant de cette merveilleuse opportunité. On se dit à très bientôt les amis. Ciao, ciao